jésus christ jésus jésus christ jésus jésus plaisir jésus christ jésus christ jésus christ jésus pour nous annonçons un programme qui tourne si ou même ou à peine arrivé rentrer ici aux états unis n'a qu'on ait gagné un programme qui existait qui est capable de faire jusqu'à 800 dollars chaque mois oui j'entends ça 800 dollars cash chaque mois avec 400 dollars manger comme un immigrant ou fait rentrer ici aux états unis pour pas de moyens pour fonctionner, et l'argent qui est disponible, 800 dollars chaque mois, pour capable vivre ici aux États-Unis. Donc, vous avez besoin 800 dollars avec 400 dollars manger ici aux États-Unis. Donc, il y a disponible. disponibles qui disponibles dans toutes les 50 États qui existent, mais pour capable bénéficier de lits, et ça va dépendre de qui zone qui vous habité qui côté qu'on habiter et qui côté pour aller pour capable faire des demandes là donc sous taré, mais faites des demandes là vous le 954 274 6606 pour nous capable bon information dépend de qui état qui vous habitez 954 274 6606 pour nos capables bo. bon informations information pour qui exactement qui côté pour aller liste là trop longue Bien plus que d'après ça me avons plus que 2500 et côté pour aller pour capable venir donc non pas venir là pour nous ta citer notre téléphone avec adresse te 1500 côté ça yo mais soure les nous, les a pour plaisir pour nous, pour nous ou, information ça, et comme ça, vous capable faire sauve les avels, nous pa pas rien pour remettre les liens, commencer travail, ni le pape pas affecter monde qui faut rentrer, donc vous va pouvez pas monde qui faut rentrer à un problème, bagaille ça, c'était longtemps, vous avez côté que si que ou rentrer ici ou aller demander aide pour joindre corps pour joindre manger les qui ont affecté mon et, et monde qui faut rentrer mais je dis à système n'a changé il est pas encore ko. donc si ou même vous t'a bénéficié bénéficier et service ça l'agence a pour bien hôpitaux et 800 dollars plus 400 dollars pour manger, qui sont au total de 1200 dollars chaque mois pour pas rien à mon côté. Vous capable de faire sauver l'ensemble avec lui Donc, nadzou pour courir, il encore 954 274 6606. Encore, les papes affectés fêté mon nom faut rentrer à 1954 274 66 06 programme n'a existé dans toutes 50 états yo et moi dans le gouvernement qui 52 mais c'est 50 états qui l'y en attendant. dans toutes 50 états yo existe dans ou même li est si qu'on gen un problème pour couper un petit champ ça capable d'être pour payer un champ Si vous avez un problème et pour vous yon, 100, 200 dollars à payer en Haïti, côté de vous, um, vous êtes capable de faire ça tout. Donc, nous encourageons vous pour que vous rentrez, pour chercher des informations dans pour un état par côté vous, pour qu'on exactement qui côté Kajen comme ça et sous besoin information direct n'avez exactement qui côté pour aller ou nous au 954 274 6606 pour les complètement gratis, il pas affecté monde qui faut rentrer donc, c'est toujours un plaisir pour nous chaque fois que nous avons chance pour que nous venir porter information pour vous et pour nous avoir des petits, pour nous pour nous pour nous pour Donc, pour les questions d'immigration, nous pour les 954-274-6606. Pour question questions de pour question questions pour faire femme ou rentrer avec résidence, c'est nous même pour aller Mais en même temps, nous nous informations. Qui peut-être capable d'aider ou même pour brasser puis bien, pour capable mettre plus à terre, parce qu'on peut mettre plus à terre, pour pouvoir travailler. Donc, support ça, là vraiment bon pour vous. Donc, et oui, tant que j'en ai dit, c'est 954-274-6606 qui est lié. Relez-nous pour nous avoir bon bonne information. Qui côté pour aller Ça dépend de quand vous kou n'a vous bon adresse, vous bon numéro de téléphone. Et, euh, na bof, et et qu'on a besoin pour dégager notre pays. Rapide presto, parce que vous ne venez pas venir ici pour dormir, vous venez ici venir travailler. de Deuxième fois, dis encore. Ans, troisième fois. Donc, nous quittons là et ces dernières informations que nous avons portées pour vous, nous t'a souhaité qu'on vous avantage davantage de programmes. Cherchez Chercher aime, Rélem 954-274-6606. Ah, ça, Sa pou mwen yu, yu pa Ça, c'est chance pour, pour restaurer toute année côté tu as en Haïti, que tu n'as Toute année côté tu as pas de calibre pour te faire comme dans mon parce que tu as gagné Donc vraiment, vraiment, c'est une opportunité ou même ici pour mettre plus à terre pour travail Mais avant travail, l'argent disponible pour vous. Donc prenez Payez mon kodoué en Haïti, payez un chambouka ensemble avec lui, occupez besoin ou, pour pouvoir vivre avec dignité, c'est ça qu'on vous avez cherché qu'il faut rentrer ici aux États-Unis. Oui? Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, je suis béni.